tous la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le 6 épisode de aventure Et c'est pas prêt de s'arrêter, hein. clairement c'est pas prêt de s'arrêter Je suis tellement content, je suis tellement hype par cette aventure Et je suis trop content de vos retours les amis, donc vraiment comptez sur moi bien sûr pour vous régaler Hier soir on a refait un live, alors ce soir je ferai pas de live probablement Mais en tout cas hier soir on a refait un live où on a miné et on a enfin récupéré plein de choses Alors j'ai aussi fait euh, euh, du coup un petit système pour avoir de la bonne mille euh, automatique hein, Tout simplement donc il suffit de mettre euh, toute la merde dedans Regardez, hop là tu mets... enfin toute la merde Excusez-moi, excusez-moi c'est un composteur quand même Voilà et puis ça crée euh, de la bonne mille C'est absolument euh, formidable voilà pour euh, ce qu'on a fait Et puis on a donc beaucoup euh, beaucoup miné J'ai regardé fait des jolis arbres avec des lanternes C'est bien mignon c'est bien sympa euh, Ok j'ai fait reproduire aussi plein de vaches Bon entre temps il y a eu un petit génocide Également je suis à 23 niveaux alors que j'en avais pas loin de 30 euh, Bah je suis mort en live, voilà j'ai eu ma première mort Un petit extrait maintenant Voilà ça fait euh, toujours plaisir Bon bah c'est pas grave on a bien rigolé Alors les amis j'ai farmé des petites choses en off pour pouvoir aujourd'hui créer euh... Ah mais non mais j'ai tout, tout sur moi Créer une euh, farm à vache automatisée et simple Je vais suivre un tuto euh, d'un gars qui s'appelle Sabo. Voilà Sabow euh, N'hésitez pas à aller sur sa vidéo je mettrai en description le, le lien Et comme ça vous pourrez mettre un petit commentaire en disant Coucou euh, Mkolo a, euh, a suivi ton tuto Voilà on va suivre son tuto et je vais vous montrer comment on fait aussi du coup Pour faire cette petite ferme qui est quand même relativement connue et classique Je vous montre un petit peu le fer Bon j'en avais un petit peu plus que ça quand même mais bon j'ai dû euh, crafter pas mal de choses. J'ai fait aussi du coup comme vous m'avez suggéré euh, un Un comment Un. Bonsoir, <rire> je m'appelle Mkolo. Un truc là pour les, les coups de foudre. <rire> je parle pas de l'amour. <rire> Parce que l'amour c'est nul. Voilà, donc on va en mettre un. C'est extrêmement moche, mais c'est comme ça on n'a pas le choix. Ça nous évitera de faire brûler notre maison si un coup de foudre au moins. Paf, on se le prend. Euh... Ah non mais il faut le prendre, il faut le mettre plus haut je crois. Il faut le mettre plus haut parce que sinon c'est quand même dangereux. Alors ce qui va nous permettre de faire un truc un peu moins, moins euh, débile, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, on... bah ben bah, voilà. Mais non mais c'est très bien. Oh j'ai trop le seum. <rire> j'ai trop le seum. Ah c'est pas grave, attendez, regardez, ça fait un... Ah mais non mais c'est bon, voilà on va faire comme ça, c'est pas grave. Bon là ça flotte un peu mais malheureusement on peut pas faire autrement. Hein. Après si je peux toujours faire comme ça. C'est des détails. Hein. Eh bah voilà. Là. Aïe, là c'est parfait, c'est parfait Bon déjà, dans un premier temps, personne ne verra Et puis de deux, au moins ça fait un petit relief Non non mais c'est bien, c'est cohérent, de toute façon on n'a pas le choix euh, Voilà, je veux pas que ma maison crame Donc voilà un petit peu, euh, un petit peu pour ça euh, Également, on a fait des... Euh, là, notre objectif ça va être d'avoir des bouquins Mending, donc euh, les livres avec Enchantement Mending, j'en ai un What the fuck, je suis trop con <rire> J'avais même pas capté que j'en avais déjà un Que j'avais looté dans un coffre J'imagine euh... Eh bah ben, c'est super <rire> Mais les gars mais fallait me prévenir plutôt Bon bref en gros on essaie d'avoir plein de livres mending avec les villageois là bas euh, Et pour ça je prépare euh, plein de trades euh, Voilà fletching table pour ceux qui ont suivi les lives Et pour ceux qui savent comment faire des, des villageois euh, Justement avec les, les enchantements mending Pourquoi Eh bien parce qu'à chaque fois qu'on a d'XP ça répare nos outils Et par contre ça va être parfait pour la pioche Donc on va faire des enchantements euh, de, de malades sur la pioche Ah oh, mais c'est génial Mais je pas. A... j'avais zappé qu'on avait un livre mending On l'a chopé ensemble Bref que du bonheur Bon les amis, on va faire la machine à vache Pourquoi la machine à vache Parce que ça va être une machine à cuire et à nourriture illimitée sans aucun effort Et c'est absolument ce qu'on veut, on veut pas faire d'effort Et on en a marre de la cruauté animale Alors c'est absolument cruel hein, ce qu'on va faire hein, bien sûr Mais au moins, on verra pas <rire> Vous voyez ce que je veux dire On va pas les tuer nous-mêmes Bon, bah on va fabriquer ça, où c'est qu'on va construire la machine Peut-être pas en extérieur euh, pff, après le problème c'est que Si on peut le faire en extérieur mais c'est vrai que Et eh ben c'est un peu Triste Mais en même temps euh, En même temps Bah ce serait quand même plus pratique de le faire en extérieur Alors moi ce que je vous propose C'est que je terraforme ici et on va faire ça sur le même niveau Allez on va faire ça, je vous reprends juste après les amis euh, Alors je vous reprends parce que du coup j'ai terraformé Ce qui m'a donné un petit peu les idées claires Et en fait je me suis dit bah, Autant faire ça justement euh, dans l'enfoncement ici Ce sera juste parfait Ce sera la première euh, Alors non pas habitation mais la, la première structure qui sera ancré dans la montagne. Et je pense que c'est une bonne idée. Ah oui, si vous entendez moins fort le jeu, c'est pas le jeu. C'est que j'ai baissé les friendly creatures. Parce que j'en peux plus d'entendre brailler ces animaux. Ça va être très compliqué. Donc voilà, on va faire ça ici. Dans l'enfoncement. Et du coup, ça nous permettra de rendre ça peut-être joli. Enfin, je suis pas persuadé de pouvoir rendre ça joli. Puisque c'est quand même un peu de la torture. Mais on va faire ça, les amis. Allez. <rire> oh là là là là. C'est ça ce que j'aime avec Minecraft. C'est que tu fais de la construction. Tu fais des trucs comme ça. Et donc en minant, bah, tu tombes sur des filons de charbon, mon pote. Et ça, ça fait plaisir. C'est pas fini. C'est pas fini, attendez du coup je vais reboucher ça proprement Ce qui est cool c'est que là la machine qu'on va faire elle est quand même peu coûteuse Déjà de base elle est pas trop coûteuse Mais elle est encore moins coûteuse parce que je la fais déjà dans, la, dans, le, dans des blocs Donc du coup ça me demande pas de blocs et ça c'est fou euh, J'ai dû recrafter aussi 4 hoopers en plus euh, Tout simplement parce que bah, dans le tuto il s'est un petit peu chier Comme il est en créatif le mec euh, Donc big up à toi d'ailleurs Sabo euh, Du coup il avait 2 hoopers sur lui mais en fait il en faut 4 euh, J'ai regardé donc, euh, donc voilà Donc là hop, hop donc si je suis pas trop con... Euh, ça j'enlève. Si je suis pas trop con... On se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Euh, ok. Et je vais devoir de toute façon... Ah euh... oh, j'ai plus de coffre. Oh c'est pas possible. Non mais hey, C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Bon... Euh, le sol. On fera ça plus tard. Ouais. Tant on... on va faire quand même un truc joli tant qu'on y est. Donc pour le moment je vais juste mettre de la terre pour... Nous comme ça on est tranquille, par contre là donc il faudra un double coffre C'est terrible, c'est absolument terrible Bon bref, et eh bah ben, je vais rechercher ce qu'il faut Ok donc là, ce qu'on va faire directement, on va essayer de toute façon, hein, au pire je recommence On met les coffres, ensuite on met les hoppers, tac tac, ce qui fait que là si je jette, ça finit dans le coffre Vous l'aurez compris, ça va être les ressources qu'on demande euh, aux vaches Là je fais pareil, tac, tac, donc là si je jette ma pelle, hop je la retrouve à l'intérieur, parfait et là, si je dis pas trop de bêtises, euh, alors il faut mettre des plaques, euh, des, euh, tu m'as compris, tout est entouré donc, ça c'est parfait. Et là, on, il a dit on recule à partir de là, on va reculer de 5, 1, 2, 3, 4, 5, je suis même bien plus loin que prévu, bon au moins c'est parfait, très bien, ça c'est nickel. Donc là, si je place de l'eau, ça s'arrêtera là, c'est juste nickel. Ok, je vais chercher mon autre source d'eau et on va continuer Ok, donc là, je repose une source d'eau ici Voilà, c'est pas mal Bon là, du coup, normalement, les vaches, elles seront attirées vers le middle Mais en réalité, on s'en fiche hein, En vrai, on s'en fout total euh, Au pire, je pourrais toujours ajouter des sources là où il faut euh, Ok, ça c'est bon Une fois que ceci est fait, il a dit, on peut mettre... Euh, on peut mettre quoi On peut mettre ça là, c'est ça Ok Oui, parce qu'en fait, il faut partir du principe quand même que... Là ce sera fermé De cette euh, manière Voilà tout autour Alors j'ai encore de la cobble évidemment Heureusement Voilà là ce sera vraiment fermé Ensuite Là il y aura de la lave Là il y aura de la lave Alors attendez bougez pas Si je mets la lave ici Attendez je sens ça sent la connerie hein, Ce qui va se passer Ouais c'est bien ce que je me disais euh, Donc ah oui Alors attendez non non je me suis trompé je me suis trompé en fait La cobble elle se met à l'étage inférieur Comme ça les bébés vaches En fait vous avez compris le principe Les bébés vaches vont passer <rire> C'est horrible et en fait quand elles vont grandir <rire> C'est parfait Quand elles vont grandir <rire> elles vont mourir <rire> C'est absolument horrible Bah vous savez ce que je vais faire euh, Tant qu'on y est je vais rechercher de la lave et de l'eau euh, Bah je vais descendre directement Puisque de toute façon il euh, y a de la lave juste en bas Juste ici voilà on y va, je vais rechercher tout ce qu'il faut <rire> Je suis mort de rire parce que c'est un truc de psychopathe quand même Tiens pendant que je vous ai sous la main les amis N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous ne l'êtes pas encore Les amis, ça soutient énormément Voilà, Je suis Mcolo l'influenceur mais c'est très important Et je vous en remercie à l'avance Le petit pouce bleu, le petit commentaire bien sûr qui fait toujours plaisir Attendez petite parenthèse Si je place à tout hasard une source d'eau là Voilà Ce sera beaucoup mieux Et en plus c'est une source d'eau infinie maintenant Superbe, superbe Bon comment je fais pour remonter et eh bien c'est très simple <rire> On va se faire et eh bien un accès ici hein, Parce que sinon bah c'est la merde Hop hop hop Voilà alors ensuite on continue Maintenant j'ai tout compris du tutoriel à force J'ai regardé en boucle On va tout simplement et eh bien euh, Bah fermer ici On va aussi Ensuite euh, non en fait c'était pas obligé Mais c'est pas grave de refermer là Alors je vais recasser parce que sinon ça va me perturber euh, Il faut refaire finalement Et eh bien euh... Mais si attendez Déjà on rebouche là Déjà on rebouche là euh... Les vaches faut bien qu'elles tombent Faut bien qu'elles passent Ok donc je refais une plateforme ici Et c'est à partir d'ici que je mets des chaînes De sorte à ce que les vaches viennent Mais attendez c'est complètement débile de faire ça Moi les vaches elles vont faire comment Ah mais non mais c'est génial Maintenant c'est encore mieux que prévu, je vais pouvoir faire un truc encore plus grand Bon vous allez comprendre, vous allez comprendre mon idée euh, je, vais, euh, je vais faire ça à ma sauce hein. Là on va Mais euh... si je fais ça en cobble ça change absolument rien On est d'accord Parce que là on... en gros je vais faire tomber les vaches dedans Voilà les vaches vont aller dedans Je vais les faire reproduire donc les bébés vont passer à travers les mailles Ils vont aller là, vont mourir Voilà tout simplement Et en fait Et en fait je peux faire ça genre deux fois plus grand. Alors, on changera les blocs pour rendre ça plus joli. Il faudrait qu'on le fasse maintenant, finalement, mais... Euh... Ce qui est pas mal, c'est que du coup, je peux répéter ça derrière encore autant de fois que je le veux. Et ça me fera beaucoup plus de vaches, beaucoup plus de rentabilité. Vous voyez ce que je veux dire Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Bon. Donc, on va mettre le vert. Ça va être beaucoup mieux D'ailleurs ça, ça fait une source de lumière gratuite hein. Je dis ça, je dis rien Donc euh, on va mettre du verre. Voilà Oh putain quel con <rire> Je me suis chié dessus J'ai cru que j'allais finir bloqué dans la lave Bon bref euh, Putain j'ai déjà plus rien, c'est un truc de fou Et il fait nuit, bon bref, allez Je vais continuer ça, vous avez compris le principe de toute façon <rire> Oh bichette, tu veux du steak Tiens Cadeau c'est bibi qui régale une deuxième ah non c'est je pense que tu as assez mangé c'est bien voilà c'est bien allez hein, il faut euh... oh c'est l'inflation ça coûte cher bon bref euh, alors ensuite non je rigole évidemment attends parce qu'on rigole on rigole euh, c'est pas le... le bon truc à rigoler avec les animaux bien sûr mais voilà hein. quand on adopte on sait euh... on sait qu'on peut subvenir aux besoins de son animal qu'on aime d'accord voilà ça c'est dit c'est bibi qui régale. C'est le petit message de prévention derrière cette blague un petit peu de mauvais goût. Pourquoi il y a une vache là Ça dégage ça. Je veux pas te voir. <rire> Ici c'est dans l'enclos tant que, tant que j'ai pas décidé euh, que c'est fini. Bon bref, donc j'ai récupéré le reste de mon sable qui a couillé. Euh, et donc en fait, tant qu'on y est, hein, j'ai refait des chaînes aussi, tant qu'on y est, autant se faire plaisir j'ai envie de dire. Tu vois Et on, on, on en refait encore. 1, 2, 3... C'est super j'ai tout compris Et comme ça on aura encore plus de vaches Enfin en vrai je suis pas sûr ça change rien je crois je suis un peu con Bon c'est pas grave euh, Par contre derrière on va mettre de la cobble on a pas besoin de, de, de, de mettre de verre finalement euh, Là voilà Là je rebouche Tac tac tac Je suis pas encore sûr en fait de Je comprends pas encore tout à fait tout de, de, du, du, du, du, du délire Là elles, elles pourront sortir les vaches Donc faut faire de 2 de, de hauteur c'est pour ça en fait Ok d'accord et là elles peuvent pas sortir les vaches Superbe Alors je vais tout de suite faire le Les, les trucs importants Parce que le verre on le changera pas Par contre les, les, le reste des blocs on pourra casser sans problème Les vaches elles vont pas s'enfuir pour autant euh, J'ai encore assez de verre pour faire le Attendez J'enregistre là Ah oui <rire> Je me suis dit si je fais tout ça dans le vent euh, Attendez on va tout casser comme ça on sera tranquille Donc là j'ai fait un truc pour pas grand chose Mais tant mieux c'est pas grave C'est bien Là voilà, là elles tombent, elles peuvent pas s'enfuir là. Là elles peuvent pas s'enfuir. Donc là pareil, je mets ça, comme ça elles pourront pas s'enfuir non plus. Et je pourrais casser les différents blocs pour changer la décoration. Voilà. Est-ce que derrière, ah ça peut être intéressant derrière de mettre de la... du verre aussi non C'est toujours sympa pour euh... pour voir. Voilà. Là normalement c'est pas trop mal. Alors le seul truc où je vais avoir un petit souci c'est les blocs là. Voilà. Est-ce que je peux remonter Voilà, change pas, t'es le meilleur Bon bref, heureusement j'ai encore de la glace hein. Dommage Oh c'est une blague Non mais là y a rien qui va mon pote Là y a rien qui va mon ami Bon Eh bien messieurs dames C'est pour vous dire que ça fonctionne hein. Là Là je peux vous dire que le système fonctionne Tu peux pas ressortir d'ici Vivant <rire> Ok, on va essayer de pas tomber Hop, voilà Mon dieu, tac, tac Et je n'y retourne plus Ça c'est bon, et donc là, bah de toute façon Ça va être vite vu, ça va être vite vu Si ça fonctionne ou pas euh, On va tout simplement Attirer les vaches, directement Il m'en faut juste genre euh, Deux, hein, ça suffit de, largement pour commencer Alors venez les bichettes, je vais pas toutes vous libérer Quand même hein. On va en faire sortir quelques-unes Allez viens ah je voulais pas que tout le monde sorte Oh merde Oh merde, c'est l'appareil Game Freak Ferme-la Oh non, oh non, oh non, eh, les gars Je peux plus fermer la porte Oh c'est bon Ok viens là, viens là, viens là C'est bon j'en ai deux, <rire> on va y arriver On va y arriver, franchement en tout cas bravo pour, euh, pour le tutoriel Encore une fois, euh, je mettrai en description le, le lien de la vidéo parce que la vidéo est super euh, Simple, rapide euh, et D'explication, c'est juste parfait Allez-y, venez, dans le même trou par contre, ce serait pas mal parce que sinon ça va être un petit peu chiant. Là, dans le trou, là. Vas-y, allez. Voilà. Voilà. Et donc là, on va en mettre beaucoup, beaucoup. Pareil ici. Là, je les reproduis. Ok. Elles font l'amour. Et là, elles vont lâcher une petite crotte. Un petit bébé. Voilà. Bah ça marche vachement bien. Hein. Ça marche vachement bien. Ah voilà, elle est tombée toute seule quand même. Oh bah ça va. Bon, c'est vrai que en fait, il faut partir du principe que. Voilà, il y aura beaucoup de vaches. Mais oui, donc elles vont se pousser. Je suis con, viens là. Ah, si, mais je peux toutes les libérer en fait. <rire> je vais toutes les libérer. Non Bon, bref, dans le trou là. Dans le trou, dans le trou, dans le trou Va dans le trou Là, dans le trou Voilà. Et comme elles vont se pousser, ça va être parfait. Et donc là, on va pouvoir voir la petite vache. Parfait. Par contre, les blocs, c'est chiant. Bon, ça va dispo, ne vous inquiétez pas. Et dès qu'elle va grandir. Dès qu'elle va grandir, paf, elle va se prendre le feu Elle va brûler, elle va mourir Et elle va me looter ici Attends, je peux pas récupérer la cobble Non Ok, dommage, bref, donc voilà Après, je pourrais lui donner du blé pour qu'elle grandisse plus vite L'idée, c'est que ce soit automatisé Donc, on va pas le faire Allez, maintenant, on va ramener plein de vaches, les amis Et on sera pas mal pour euh, la machine euh, Pour la décoration On verra ça ultérieurement, j'ai envie de dire En tout cas, ce qui est sûr C'est que, après, on va aller faire un petit peu D'exploration, les amis, on va essayer de trouver une jungle Allez venez les amis Là vous pouvez vous faire plaisir On en gardera quelques unes quand même Pour faire genre qu'on est des bons éleveurs Il y a un cheval qui s'est bloqué dans le enclos à moutons Il se fait gang bang Ah pauvre cheval Non ça c'est pas ce que je voulais faire Pauvre cheval Il se fait gang bang littéralement Nickel tout le monde vient Ah vous pouvez me suivre vous vous servez à rien Vous êtes des vaches laitières <rire> Ok let's go Venez venez c'est la partout générale. <rire> Ici, messieurs-dames. Venez, mesdames. Comment on va faire, bordel Allez, tous dans le trou. Ok, parfait. C'est moi qui vais tomber dans le trou, ça va être trop drôle. Si je tombe dans le trou, par contre, c'est la merde. Parce que pour ressortir... Euh... Eh Eh, ref S'il vous plaît. Attends, Hop, hop. Oh, merde. J'aurais pas dû faire ça. Comment je vais faire Venez <rire> Ici voilà bouge pas Hop dans le trou Dans le trou J'ai dit dans le trou Dans le trou Putain mais c'est pas possible Les vaches elles sont trop intelligentes Oh non elles sont trop intelligentes Elles sont trop intelligentes C'est bon j'en ai Non pas du tout Oh frère Ça me gonfle hein. Ça va me gaver Ça va me gaver Elle est dans le trou Je rigole pas Voilà Toi t'es finito Toi hop dans le trou Au cachot Voilà Au cachot Non reviens <rire> Attends elle, elle est toute seule ça, ça, attends, elle est toute seule la pauvre. Attends. Mon ref, j'ai besoin de toi. Ouais. Allô Viens. <rire> On va y arriver, vous inquiétez pas. Ok, faut que je me mette là. Eh, mon ref Viens là. Jacqueline. Voilà. Oui, J'avais oublié qu'elle s'appelait Jacqueline en fait. Bon, pour le moment, il n'y en a qu'un seul qui est rentabilisé. Ah bah voilà, bah voilà, superbe. Et là, il n'y a plus qu'à les reproduire en masse. Et ça va être magnifique. Bon, j'ai hâte de voir si ça va vraiment bien fonctionner. Ah, c'est bon, les bébés tombent tout seuls là. Les bébés tombent tout seuls. Normalement, il y a deux bébés en plus, donc trois bébés, on va regarder. Oh là, en même quatre. Un, deux, trois. Non, trois, je ne sais pas, bref. Par contre, elle respire de la lave, hein, littéralement. C'est un peu cruel, hein, faut pas regarder de, de trop près, hein, bien sûr. Euh, on mettra... Euh... Mais attends, mais je suis bête, oh là là. Ah oui mais si je fais ça les vaches elles pourront pas tomber Non attends je suis bon On mettra ça à la toute fin Mais d'abord il faut quand même euh, Que j'ai des vaches alors attendez Libérez tous mes copains Les vaches Venez les vaches C'est Bibi qui régale Voilà par contre calmez vous Oh putain qu'est ce que je viens de faire Qu'est ce que je viens de faire Attendez stop arrêtez vous Arrêtez ah, Arrêtez-vous Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai fait ça Je me suis bloqué dans l'enclos en plus Ah mais c'est qu'elle re-rentre dedans Bon c'est pas... grave. Eh, Au pire C'est bon vous m'avez tous saoulé Voilà Oh non Oh non Oh non misère Non Oh j'ai encore de la glace Oh la chance Ah ouais Vite Non Non Non Vous sortez pas Oh non putain Vous sortez pas, vous sortez pas! Oh non, j'ai trop le seum, putain. Bon, allez-y, sortez là, vous servez à rien. Allez, reste là-dedans! Reste là-dedans! Tu vas mourir. Vous, vous allez mourir. Putain, c'est pas possible! Je me fais maltraiter par mes vaches! C'est pas possible! Je suis tombé comme une merde! Allez, venez! Venez maintenant! Vous allez mériter tout ce que vous méritez. Hop, au cachot! Au cachot! Au cachot! Au cachot C'est pas vrai C'est pas vrai C'est... Non mais, hé, hey, c'est une vanne C'est une vanne C'est une vanne Rentre dedans <rire> Voilà, viens là, Gigine. Voilà, viens là Au cachot Putain, c'est pas vrai Au cachot <rire> Je vais péter un plomb Je vais péter un plomb, c'est trop Bon Vous, vous allez tous vivre mais alors, par contre, c'est la montagne des vaches hein, ici. Hein. C'est la montagne des vaches. Allez! Je vise bien, je vise bien, bouge pas. Ok, c'est bon. J'en ai save 2, même trois. <rire> c'est horrible ce que je fais. <rire> Allez! Au cachot! Mais c'est pas vrai! A few moments later. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, quelle histoire, les amis! Bon, après cette démonstration euh, totale de maltraitance animale, les gens sont absolument navré, mais on n'a pas le choix pour ce genre de machine. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller, euh, eh bien, se euh, balader, en fait, explorer, finalement, euh, voir, pour trouver une jungle. Avoir des bambous euh, pour avoir des sticks euh, limités Pour faire d'ailleurs des échanges avec les villageois Vous allez voir ça va être très intéressant On va aller voir ça, si on peut trouver un petit désert c'est toujours sympa Donc voilà, là on va partir vraiment en expédition Pour, euh, pour cette fin d'épisode et pour les prochains épisodes Donc on va prendre tout ce dont on a besoin euh, Pour euh, voilà se faire un petit camp de survie etc, etc. Euh, Mais d'abord ce qu'on va faire aussi C'est qu'on va passer par le village Justement pour voir les, les, les échanges qu'on va pouvoir faire avec les villageois Pour ceux qui n'ont pas assisté au live Pour que vous compreniez bien, eh bien tout le potentiel Donc je vais prendre toutes les laines sur moi Vous allez comprendre pourquoi Je vais prendre la fletching table également euh, Me semble-t-il Alors j'ai pas mal de cuir pour faire des bouquins Donc je vais prendre tout sur moi dans le doute Toute la canne à sucre que j'ai je vais en faire des papiers Voilà et puis je pense qu'on sera plutôt pas mal Et on va pouvoir euh, partir dans le village euh, Une fois qu'on aura fini nos... Bah une fois qu'on aura fini tout simplement ce qu'on qu voulait voir dans le village. Attendez, je vais juste abattre les vaches qui traînent malheureusement pour pouvoir me faire du cuir. On en a besoin du cuir, hein. c'est pour ça qu'on fait ça hein, à la base. Hein. Donc c'est pour ça que je vais me permettre cette petite acte de cruauté. Euh, le cheval, on, on le libérera où oh, il s'est fait des copains, c'est bon, il est content. <rire> Euh, bref, on pourra. C'est cool parce qu'on a un cheval gratuit. On va pouvoir avoir un cheval pour se promener. Eh, hey, attendez, on va essayer de le prendre tout à l'heure, du coup, pour se balader. Oh, incroyable. Bref, euh, donc voilà. Euh, on retournera à la base une fois qu'on aura fini notre expédition dans le village. On retournera à la base justement pour prendre tout ce dont on a besoin pour notre expédition parce que là, je pense qu'on va partir pour quelques épisodes. Hein, parce que si on se balade, euh, je vais pas refaire le trajet en off à revenir, etc. Prochain épisode, on continuera notre exploration. Objectif 1 trouver une jungle pour avoir du bambou. Également, voilà, les petits pandas, c'est toujours mignon, toujours sympa. Et puis, objectif 2, trouver un désert éventuellement pour, euh, pour euh, peut-être des Endermans. Hein, euh, C'est-on jamais, c'est toujours sympa, les perles Et puis, euh, voilà, les petits temples, les structures. Bref, on va explorer, on va découvrir. Il y a également les nouveaux marais qui datent de la 1.19, que vous m'avez donc euh, expliqué. Donc euh, voilà, plein de, plein de petites choses. Ah bah attends, justement, monsieur. Euh, monsieur... Euh, voilà euh, Ok lui ses échanges ils sont pourris Par contre en fait il faudrait que je le bloque Donc vous m'aviez expliqué malheureusement il faut euh, faire acte de cruauté Alors ça va pas être très joli euh, Surtout il va falloir qu'il coopère Ah purée ça me rappelle Oh, Pardon pardon pardon Personne n'a rien vu Personne ne sait que je l'ai attaqué Personne ne sait que je l'ai attaqué donc c'est bon Ça devrait aller Alors en fait je vais vous montrer euh, mon villageois à moi Que j'ai euh, bloqué Juste ici hop il suffit de passer par là. Hop, je passe en dessous. Et donc là, normalement, voilà, mending. C'est plutôt pas mal. Pour ça, il demande 26 émeraudes et un livre. Très compliqué. Je peux faire des échanges de papier. Il me donne une, deux, pas plus. Voilà, deux émeraudes. Donc à la maison, j'en ai cinq. Donc vraiment, le compte, merde. Eh, hey, tu me redonnes mon papier Eh, hey, mec euh, Mon ref, tu me redonnes mon papier Ah voilà <rire> J'ai eu un petit peu peur Bon bref donc euh, vous voyez c'est un petit peu Le, le, le, le caca euh, Vous m'avez suggéré de faire un raid Et tout parce que euh, le fait d'aider les villageois euh, de, de les défendre etc Et eh ben, ça leur permet en fait euh, De réduire le coût des échanges Mais en vrai c'est un, euh, un peu galère Alors où c'est que je pourrais enfermer un villageois Là bouge pas toi Voilà bouge pas Ne bouge pas je vais lui casser ça Et je vais lui mettre ça et là, maintenant, il va se transformer. Et ben voilà 32 sticks, une émeraude C'est cadeau Et donc là, les amis, là, ça va aller très vite <rire> Le bambou, le stick, bam C'est carré, c'est pesé, c'est remballé Voilà Donc là, il est bloqué. Il ne peut pas sortir. J'ai des trappes sur moi, en plus. C'est absolument parfait. Pourquoi, messieurs, dames, me diriez-vous Eh bien, parce que, tout simplement... Tac Tac Et voilà, ça me permet de partir sans aucun problème. Ah bah ben là, c'était le... Le truc le plus rentable que j'ai pu faire. Donc là, les amis, je rentre à la maison. Je dépose tout ça. Je range mes coffres. Je m'équipe pour partir plusieurs jours. On part. On cherche du bambou. Et on se met très très bien, les amis. Vraiment, là, on est au top. J'espère que vous kiffez jusqu'ici. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, la cloche, le commentaire. Et let's go vous êtes des boss Ok les amis je suis en train de me faire cuire Bah ben voilà la nourriture elle est prête J'ai pris sur moi euh, des pommes euh, Diamond horse armor et une petite selle J'ai sécurisé mon pioche Ma pioche pardon <rire> en diamant ici Au cas où il m'arrive des couilles Et... J'ai pris quelques outils sur moi, du bois, un feu de camp, un four. Bref, tout ce qui va nous être relativement euh, utile et agréable. Euh, D'autant plus que forcément, euh, le soleil va se coucher, il va nous falloir des petits lits. Donc, j'en profite pour récupérer de la laine gratuitement de chez moi. Hop, parfait, et on peut se barrer. Alors, euh, ah oui, alors le cheval, comment je vais faire Il faut que je lui donne des pommes, peut-être. Là, il me kiffe. Ah, il veut pas On est potes on est pote Ça y est, je, me, je lui monte dessus Je lui monte dessus Ok, il va être très compliqué à apprivoiser T'es mon ref Oh c'est bon, c'est mon ref Hop, hop, allez let's go Vas-y, passe au-dessus Y'a Carrie, y'a Ça c'est cool euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore Oui, donc ça sera pour faire le lit euh, Oh, je suis sûr que je voulais encore dire quelque chose, je suis dégoûté Voilà, bah, je ne sais plus Allez, donc on va aller explorer par là-bas et, euh, et puis on est on est ici par... Ah oui, je sais ce que je voulais dire, c'est que je suis con dans le village tout à l'heure là-bas, vous savez j'ai ramené plein de blocs de laine que j'ai même pas utilisé C'est parce qu'en fait il y a des échanges euh, laine contre émeraude et là il y avait moyen de se faire beaucoup plaisir Et euh, malheureusement euh, bah, j'ai oublié, bon mais c'est pas grave de toute façon Allez c'est parti, notre petit euh, yakari, bon malheureusement j'ai claqué toutes mes pommes, je suis trop con Mais, euh, mais c'est pas mal, alors il va pas super vite, mais il va déjà bien plus vite euh, que euh, à pied hein, Donc euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment sympa on va récupérer tout sur le chemin qui nous sera utile Donc la canne à sucre, en fait, c'est genre ultra important <rire> C'est genre ultra important pour les papiers Si on va par là-bas, vous voyez, y a, y a, on dirait qu'il y a un désert Donc je suis plutôt intéressé d'aller par là-bas euh, Mais en même temps, c'est pas sûr que euh, ce soit vraiment un désert Est-ce qu'il traverse l'eau, là, ou pas Voilà, j'ai pensé à tout sauf à ça, mais... Alors mon ref Ah si, c'est bon, ça va le faire, ok je pensais que ce serait un peu plus complexe. Par contre, faut faire un effort. Voilà, faut un petit peu faire un effort. Je suis pas non plus très lourd. Euh, viens pas me faire euh, complexer des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a Un lac de lave, magnifique. Continuons par là. Oui, c'est pas un désert, de hein, toute façon. Bah alors, il fait un peu son rebelle. Hein. J'ai pas pris, euh, j'ai pas pris le meilleur. Hein. J'ai pas pris le meilleur. Euh, bon, ben bah, on va continuer euh, par là-bas. J'ai les coordonnées de la base en screenshot. Je vous rassure, ne vous inquiétez point. Ok, bah écoutez, on va rapidement se poser. Euh... Ah putain, j'ai pas crafté de lit à l'avance, évidemment. Euh... Oh là là, c'est pas beau. Et je suis pas efficace là, qu'est-ce qui se passe Hop, dodo. Dors bien, Yakari. <rire> on dort à la belle étoile, c'est mignon, c'est beau. Hop là, un long sommeil. Un long sommeil qui fait toujours plaisir. Hop, et ça repart. Directement. Direction le... L'est, c'est l'est, hein. c'est là que le soleil se lève, bien sûr. Allez, c'est parti, les amis. Euh, D'ailleurs, je peux réaugmenter, euh, suis-je bête Hop, friendly créature. Comme ça, on l'entendra un petit peu plus fort. Notre cheval. On sera beaucoup plus en immersion. Dans tous les cas, on va pas tarder à s'en arrêter là pour cet épisode. Vraiment. Là, c'était focus sur la machine. La machine à torture. On verra d'ailleurs à notre retour si ça fonctionne bien. Bon, j'ose imaginer que oui. Après, on n'a pas encore énormément de, de vaches. Ça marche aussi avec les moutons d'ailleurs. C'est vrai que je pourrais faire une une autre partie juste derrière avec des moutons. Voilà, ça peut être une idée. Mais bon, je, les moutons, je préfère les tondre que les euh, fumer. Voilà, c'est un peu la raison que bah, les moutons. Euh, voilà quoi, on, a... on va pas tuer tout ce qui bouge non plus. Hein. Donc voilà. Allez, on va continuer par là. Et on va se laisser finalement porter euh, par, euh, par les... les événements. On va pas les miner, hein, bien sûr. On s'en fout des grottes. Dépendant euh, de ce qui nous attend. Bien sûr, c'est des structures euh, souterraines euh, intéressantes, on ira voir. Alors, il y a Carrie, il va falloir. Euh... Va falloir coopérer mon ami Ah ça va être compliqué, saute Parfait, saute, ah dommage Saute. Allez tu vas, tu vas le faire, oui C'est bien Yakari, encore Encore un effort Yes Et Je l'ai appelé Yakari, voilà ça y est c'est Et D'ailleurs c'est pas Zachary Non c'est Yakari, je sais plus Est-ce que c'est Yakari ou Zakari Et eh bien voilà je ne sais plus On a par exemple là, oh mais on est dans un désert presque Pas vraiment Oh là là Oh là là là, là, c'est incroyable, on s'en fiche Allez, on va éviter de faire des dingueries quand même Sachant que là on va quand même se promener loin Ça, ça me rappelle justement en Madventure saison 1 Où on a parcouru plus de 5000 blocs euh, Pour justement euh, s'installer euh, Oh là-bas, là-bas il y a une structure Oh là on génère des nouveaux chunks Alors l'idée par contre c'est quand même d'éviter de générer Trop, trop, trop, trop trop de chunks Parce qu'on est un snapshot et on sait pas la 1.20 Ce qu'elle nous réserve Et euh, voilà, ce serait dommage de, euh, de générer des chunks euh, et de ne pas pouvoir. Enfin vous voyez ce que je veux dire De parcourir trop loin quoi Pour découvrir de nouvelles choses Donc l'idée c'est de pas non plus euh, abuser abuser Oh nan, Bonjour les ânes Hop là on va passer par là Tac tac très bien Oh une épave carrément Ah alors il y a Carrie Excuse moi j'avais pas vu la faille Mais on, on va y arriver ensemble crois moi Regarde hop Bon l'avantage c'est que quand il se noie Bah il me j'ai juste à m'enlever et vous voyez il peut reprendre la tête au-dessus au de l'eau donc c'est parfait. Allez <rire> Yakari Yakari, tu vas aller chez le dentiste hein, si t'as des caries. <rire> Allez, let's go. Ah oh, je suis trop drôle, bordel. Je suis trop drôle. Oh là. On va aller voir donc l'épave, on va aller voir le portail du Nether et on va s'en arrêter là pour cet épisode, peut-être un petit peu plus long finalement que d'habitude. Des tortues, let's go, il y a des tortues Pas trop loin de chez nous Je sais plus qu'est-ce qu'on peut faire avec les tortues, mais c'est chouette C'est chouette, c'est chouette. Allez, tu vas m'attendre bien sagement ici, Yakari. On va aller voir cette épave ici, avec des coffres et probablement une carte au trésor. Ah oh oui, des cartes au trésor, bien sûr Alors, on a plein de fer. Enfin, plein de fer, ça c'est encore vite dit. Ok. Une épave facile d'accès, ça, ça fait plaisir. L'autre coffre, il doit être, eh bien, à l'arrière, au fond. Ici même. Voilà, et on n'a pas de chasse au trésor et rien ne m'intéresse. La chair putréfiée pour les échanger avec les villageois. Voilà c'est pas si ouf que ça malheureusement Mais c'est déjà mieux que rien C'est notre première épave Bam ici on a aussi un petit coffre Qui nous attend si je ne dis pas de bêtises Avec finalement un briquet en plus Du silex en vrai on s'en fiche Obsidienne c'est toujours cadeau euh, Ça prend de la place pour rien Et ça c'est de la merde Voilà. Euh, le petit bloc d'or en haut est-ce qu'on le prend Eh les gars quand même On prend tout ce qui bouge on a dit Alors manifestement les blocs d'or ne bougent pas Mais bon il y a une autre épave là-bas hein, si jamais Il y a une autre épave de bateau Mon ref t'es où Je t'entends T'es là Il y a une autre épave de bateau Et on va aller le voir dans le prochain épisode les amis Voilà J'espère que vous avez kiffé cet épisode J'espère tomber sur un désert Ou surtout évidemment une jungle C'est vrai que c'est la jungle la priorité J'avais complètement oublié Vraiment espérons tomber sur une jungle Si on regarde un petit peu avec la longue vue mmh. Pas de jungle à l'horizon Dommage Par contre une épave ici Chasse au trésor Ouais, oh, lève pas la tête comme ça toi Chasse au trésor, euh, à mon avis, ça va être bien sympa. N'oublie pas le pouce bleu. Et à très bientôt pour le prochain épisode. C'était Mcolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde.